J'ai pris ma vie sur mon dos, calé dans les nuages, qui sait, en dépit des apparences Pas à pas, pas à Sans pas. Sans jamais trouver de chaussures, jamais de trouver de chaussures pieds, qui sache chausser mes pieds. Ensemble. Un matin dans la ouate, ni après, ni loin. Dans ce décor, dans ce décor, le corps décor, est à la juste le corps, place. À, le corps est à la juste place. Jusqu'à quand Dans les nuages, sous une autre feuille. Merci d'avoir